Aujourd'hui, nous allons vous présenter 8 tâques gratuits en vidéo pour vous aider à choisir le bon produit en affiliation qui pourra assurer votre succès dans le domaine du marketing d'affiliation. Tout d'abord, faisons un point sur les thèmes abordés dans cette vidéo. En 1, la thématique du produit. En 2, la qualité de la page de vente. En 3, le rapport qualité-prix. En 4, la commission que vous allez recevoir. Et puis encore, en 5, le nombre de ventes existant. En 6, le nombre d'affiliés ayant vendu ce produit. En 7, sa date de mise en ligne. Et pour terminer, en 8, le taux de remboursement. Premièrement, vous devez choisir la thématique, le sujet, du produit ou service que vous allez promouvoir en fonction des centres d'intérêt des visiteurs de votre site ou blog si vous en avez un ou encore en fonction des centres d'intérêt des abonnés à votre liste de prospects ou de ceux des personnes qui sont amies avec vous sur les réseaux sociaux. Un des principes de base, si ce n'est pas le premier à respecter, est de ne présenter à vos prospects que des produits qui peuvent les intéresser. Cela paraît évident, mais pourtant de nombreuses personnes sur Internet effectuent la promotion de produits dont le sujet est beaucoup trop éloigné des centres d'intérêt de leurs prospects. Prenons un exemple classique. Les visiteurs de votre blog lisent vos articles, car ils s'intéressent au thème du bien-être, de la santé, vous pouvez donc, sans les choquer, leur présenter un produit parlant de yoga, d'alimentation saine ou encore de relaxation. Pourtant trop nombreux sont les blogueurs, les affiliés, qui vont présenter à ce type de prospects des produits ou services parlant de paris sportifs, de marketing ou encore d'informatique. Si vous faites cela, non seulement vous ne déclencherez l'achat d'aucun de ces produits de la part de vos prospects, mais vous allez les décevoir. Ils vont se désinscrire de votre liste, de votre blog, et ne reviendront probablement jamais sur votre site. Malheureusement, en tant qu'affilié, lorsque vous effectuez la promotion d'un produit créé par une autre personne, vous ne pouvez pas en modifier la page de vente. Pourtant, celle-ci est très importante dans le processus de vente. La page de vente va contribuer pour une part très importante, au succès de la promotion que vous allez faire du produit auprès de vos prospects et bien sûr du nombre de ventes que vous allez générer. Une page de vente mal faite, peu esthétique, comportant des fautes de français, de grammaire, ou des promesses peu crédibles ne transformera que peu de lecteurs en clients. Vous devez donc lire, ou regarder la vidéo, attentivement les éléments de la page de vente du produit que vous avez sélectionné et vous demander si, en lisant ces informations, vous auriez vous-même envie d'acheter le produit. Si vous n'avez pas envie de l'acheter, passez votre chemin, cherchez un autre produit, il y a de fortes chances que les prospects que vous allez envoyer vers cette page aient le même sentiment que vous. Là encore, votre sentiment par rapport au produit peut être important dans votre décision d'en faire la promotion ou non. Si vous trouvez que la qualité de présentation, le contenu d'écrit, ou le sujet du produit ne justifie pas un prix élevé, vous ne serez probablement pas le seul à le penser. En résumé, si vous avez le sentiment que le prix du produit est trop élevé et que vous-même vous, vous n'achèteriez pas le produit à ce prix-là, il y a de fortes chances que vos prospects auront le même sentiment. Le prix d'un produit ne doit pas être un frein à l'achat. Le client doit toujours avoir le sentiment qu'il va en avoir pour son argent, quel que soit le prix du produit. Si vous avez ce sentiment, que vous allez ne pas en avoir pour votre argent, choisissez un autre produit. Vous avez remarqué que je parle uniquement de « sentiment, car en tant qu'affilié il est rare que vous ayez accès au véritable contenu du produit ou service dont vous désirez faire la promotion. Cela veut dire que vous ne pouvez vous fier qu'à votre impression, qui sera sûrement la même que celle de vos prospects. En réalité le produit peut être d'excellente qualité et d'un contenu suffisant, mais ils ne le sauront pas avant de l'avoir acheté et ne l'achèteront pas. Vous connaissez l'expression « Tout travail mérite salaire ». Eh bien, en tant qu'affilié vous allez fournir du « travail », vous allez faire des efforts, vous allez passer du temps, mettre en place des stratégies marketing pour générer des ventes des produits dont vous faites la promotion. Ce travail mérite que vous soyez correctement rémunéré. Votre rémunération en tant qu'affilié se matérialise par une commission sur vente, la commission que vous allez toucher doit donc être suffisamment intéressante pour rémunérer les efforts que vous allez fournir. Il existe deux éléments qui vont caractériser la commission sur vente que vous allez toucher lors de la vente du produit ou service dont vous allez faire la promotion. Le pourcentage de cette commission par rapport au prix de vente hors taxe du produit. Le montant de la commission que vous allez percevoir le pourcentage de la commission n'est pas l'élément le plus important, pourtant il peut influer sur l'implication plus ou moins importante dont vous allez faire preuve lors de la promotion du produit. En effet, si le vendeur du produit décide de vous donner 10% de commission si vous générez une vente de son produit, il y a de fortes chances que vous ayez l'impression de travailler pour rien. Vous allez faire des efforts pour générer des ventes de ce produit auprès de vos prospects, mais vous ne toucherez que 10% de commission alors que le vendeur, qui lui n'a rien fait, va encaisser 80% du montant. Vous aurez certainement l'impression de vous faire avoir, de ne pas être récompensé de vos efforts et bien sûr votre promotion ne sera pas aussi efficace qu'elle le devrait. Sélectionnez donc des produits dont le pourcentage de commission est suffisamment élevé pour que vous n'ayez pas l'impression de travailler pour des miettes. Une commission d'un pourcentage situé entre 40% et 70% vous évitera de ressentir cette impression de manque le montant de la commission. Bien sûr le pourcentage de la commission ne vous garantit pas de toucher une commission suffisante pour rentabiliser votre temps et gagner suffisamment d'argent. Le montant de la commission est également très important. En effet, toucher une commission de 70% sur un produit dont le prix de vente est de 10 euros ne vous permettra de toucher que 7 euros. Alors qu'une commission de 50% sur un produit dont le prix est de 100 euros vous permettra de toucher 50 euros pour chaque vente. Vous devez donc choisir le bon équilibre entre un pourcentage de commission vous semblant juste et un montant de commission vous garantissant une rémunération suffisante. Lorsqu'un produit est présent depuis longtemps sur une plateforme d'affiliation et que l'information du nombre de ventes précédentes de ce produit est disponible, c'est une bonne indication sur la qualité de ce produit et de son intérêt pour les affiliés. Si le produit a déjà été vendu des centaines ou des milliers de fois, c'est certainement, car les affiliés qui en ont fait la promotion ont obtenu de bons résultats et que les clients ont été satisfaits. Vous pouvez donc vous fier à cet indicateur pour faire votre choix d'un bon produit à promouvoir. Si vous hésitez entre deux produits, l'un ayant été vendu peu de fois et un autre ayant déjà enregistré des centaines de ventes, choisissez plutôt celui qui a déjà fait ses preuves. Cette stratégie défavorise bien évidemment les nouveaux produits, car ils n'ont pas encore été vendus ou très peu, pourtant cela peut être de très bons produits qui se vendront très bien. Si vous débutez, vous pouvez assurer votre succès en sélectionnant des produits ayant déjà fait leurs preuves. Mais une fois votre business en place, N'hésitez pas à tester de nouveaux produits qui peuvent vous procurer également d'excellentes performances. L'information sur le nombre de ventes des produits que vous désirez promouvoir n'est pas disponible, vous pouvez également vous fier au nombre d'affiliés ayant déjà effectué la promotion du produit. En effet, si un grand nombre d'affiliés effectuent la promotion d'un produit c'est que celui-ci leur procure de bonnes quantités de commissions sur vente. Il s'ensuit en général un effet troupeau de moutons, les résultats des premiers affiliés provoquant une montée du produit dans les statistiques de la plateforme d'affiliation. Le produit est mis en avant, il est donc promu par de nouveaux affiliés, il continue son ascension dans les statistiques, de plus en plus d'affiliés le remarquent et il continue de monter dans le classement, etc. etc. Si un produit est présent depuis longtemps dans le catalogue d'une plateforme d'affiliation, cela peut fausser la perception que vont en avoir les affiliés, vous devez donc rester vigilant. En effet, un produit présent depuis plusieurs années peut être bien classé dans les statistiques de la plateforme, de nombreux affiliés au fil du temps en auront fait la promotion, cela aura généré un grand nombre de ventes de ce produit. Seulement deux situations sont possibles, Soit le produit est de bonne qualité et vous pouvez vous fier à son classement flatteur, soit le contenu du produit est devenu obsolète au fil du temps et vous risquez de mécontenter les futurs clients. Parfois il est difficile d'évaluer ce type de produit sans avoir accès à son contenu. La seule solution est de vous fier à un nouvel indicateur, le taux de remboursement. Si une majorité des clients que vous avez amenés demandent le remboursement de leur achat, Arrêtez d'en faire la promotion son contenu est de toute évidence devenu obsolète. Un effet pervers des très bonnes pages de vente ou des promesses trop alléchantes est que leur taux de vente peut être très élevé et provoquer un bon classement du produit dans les statistiques de la plateforme d'affiliation. Mais, ce bon classement ne reflète pas nécessairement la qualité du contenu du produit. L'effet pervers est que le produit va se vendre facilement, mais que les clients, en majorité insatisfaits de la réelle qualité du produit, vont en demander en masse le remboursement. Dans ce cas, non seulement vous allez travailler pour rien, car les commissions sur vente que vous avez générées seront annulées, mais vous allez également mécontenter les clients que vous avez incités à acheter ce produit et même nuire à votre image de marque. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette formation en vidéo. Je vous félicite de l'avoir écouté jusqu'au bout, cela démontre votre implication et je vous en félicite. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir votre prochain produit en affiliation et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre démarche, et surtout de pouvoir arrondir vos fins de mois grâce au marketing d'affiliation. Cette vidéo a été réalisée et ne vous promet aucun gain dans l'avenir. Cela dépend uniquement de vous et de la façon dont vous vous y prenez. Aucune responsabilité ne peut être imputée à l'auteur. Non, attends encore un peu. J'ai encore une information de dernière minute pour toi. Je dois, en effet, t'informer que tu trouveras des liens dans la description de cette vidéo. Le premier lien t'amènera sur une formation de Sylvain Mélon, fondateur et boss de la plateforme Intpe. Cette formation t'aidera à débuter en affiliation. Elle se nomme Profit Numérique, et n'est pas très onéreuse. Ensuite, tu trouveras des liens pour effectuer ton inscription gratuite aux plateformes Intpe et Systemio, le seul outil dont tu as besoin pour créer ton business en ligne. Voilà, c'est maintenant la vraie fin de cette vidéo. Merci beaucoup.